L'innovation a une place hyper importante dans le monde de demain parce qu'en fait, notre civilisation même est faite d'innovation depuis le premier jour où on a vu les hommes marcher, crapahuter dans la terre sauvage. Il a bien fallu inventer un moyen de se déplacer, de consommer, de s'arranger entre nous pour pouvoir survivre jusqu'à aujourd'hui, hommes modernes. Et demain aussi, l'innovation sera une question prépondérante parce que la société ne fait que d'évoluer. Et un jour, justement, l'humain devra prendre conscience pense que il ne faut il faut pas mettre des freins à cette évolution, à cette innovation parce que c'est un réflexe qui est très naturel, très conservateur en se disant bah, on a connu cet état de fait, cette manière de consommer, de vivre, donc si ça a marché dans le passé euh, on fera comme ça dans le futur. Non, il faut plutôt encourager justement la, la prochaine étape et c'est là justement qu'il y a beaucoup de choses à faire parce qu'on a des défis hyper importants notamment en domaine de la transition énergétique qui aujourd'hui n'est pas un thème qui est pris assez sérieusement à la fois par les politiques mais aussi par l'économie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 C'est une opportunité pour des entrepreneurs qui ont envie bah justement de changer le monde de manière positive et euh, bah derrière de sortir de solutions qui vont répondre à ces problématiques à venir. Et je pense là derrière qu'il y a un grand travail et un horizon extraordinaire de découverte à faire et qui doit être soutenu à tous les niveaux, les citoyens, les entrepreneurs et les politiques. L'innovation c'est pas que la technologie, on pense euh, lorsqu'on dit innovation à révolution numérique, euh, robots, tout ce genre de choses, alors que l'innovation passe aussi dans la réflexion sur nos modèles d'affaires. Et aujourd'hui je pense qu'une grosse opportunité c'est aussi de revoir la manière dont notre économie fonctionne. Un exemple tout bête, les voitures. Aujourd'hui une voiture elle passe 96% de son temps à nous attendre, c'est crétin Nous on n'a pas besoin de voiture, on a besoin d'un moyen de se déplacer d'un point A à un point B. Et c'est là où il y a des nouvelles opportunités dans les modèles d'affaires. Prenons Mobility, ils ont compris, et ils vous fournissent une voiture qui vous permet de vous déplacer, par exemple pour aller manger une fondue euh, au chalet et puis revenir à la maison, euh, et vous payez que l'usage, la fonction qui est de se déplacer. Et ça, c'est quelque chose qui va être fondamental pour le futur, de payer pour l'usage et non plus pour un objet qui reste à vous attendre.